Bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu sérieux Survive on Mars. Élaboré initialement par deux professeurs de SVT en lycée au cours de l'été 2016, le projet ne cesse de s'enrichir et réunit désormais une équipe d'une demi-douzaine d'enseignants de diverses matières, de collèges et de lycées. L'histoire du jeu se situe en 2076 et suit un scénario futuriste mais crédible scientifiquement.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 toutes les ressources sont librement mises à disposition, notamment des liens vers les fiches biographiques des personnages, les bases martiennes et terrestres, et des fiches pédagogiques détaillées sur le contenu de chaque mission. Une partie blog vous avertira des événements et mises à jour du jeu. Vous trouverez aussi un lien et un QR code vers le plateau de jeu sur lequel évolueront les élèves. Voici par exemple un plateau de jeu. Celui-ci représente la base martienne, ses différents quartiers comme les laboratoires scientifiques, les quartiers de vie, les quartiers santé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 ou via les discussions. Je vous laisse désormais découvrir le site et la base martienne et terrestre par vous-même. Bon jeu et à bientôt